בוט מורגן עלי ידן לתיוסך עושר וילי רפואת הרב ברוך שמואל בן לה בתוך שחו לישראל סיכוסי תבוסי ידן פחשן תדעים שעקוד תקטרסקים יקטרנל נוסת שום מסכת נגלה פרק ג'מאל משנבב בחנוכה בנסיעים בפורים ויבוא המלאק בראשי חודשים ובראשי חודשכם במעמדות במעשה בראשית בתעניות ברכות וכללות אין מפסיקים אלא אחד קורא את ובשבת on conclut dans cette Mishnah, les différentes séquences de la Torah à lire aux différentes occasions, aux fêtes. On a eu dans la première Mishnah, qu a, sur la série, on était dans le Mishnah d'Eleth, on a vu l'histoire des quatre Shabbatot avant et après Purim. Après, dans la Mishnah précédente, on a vu les fêtes de la Torah. Ouais, et ça, chavouot, et Et à présent, on va voir les fêtes Midara -Banan, ou les autres occasions qui ont été instaurées par nos ramim, comme ce qu'on va voir tout de suite. Il y a tout d'abord, Bahanukka, Achanouka, il faut lire les Banessim, la Paracha Nessim, où là-bas on évoque le, la Khanouka D'accord, il y a donc euh, dans le Nassau, il y a le, le, la, la Torah qui évoque, lorsque. C'était Là, on n'était pas, ça s'est pas produit à, à, à Hanouka, ça se passé le premier Nissan, ça a commencé 6 heures de Nessim. Une fois qu'on a fini l'inauguration du Mishkan, chaque jour, durant 12 jours, chacun des princes d'Israël, il a porté un corban particulier, on lit les Nessim. Et on lit en rapport, puisque c'est Hanouka Tamizbeach et Hanouka, la fête de Hanouka, qui représente la Hanouka du Betamikdash, puisque puisqu'elle était souillée on l'a réinaugurée. Donc on lit la parasha des Nessim. Euh, d'autant plus qu'il faut savoir aussi euh, que, concrètement, lorsque les Bénéxas ont construit le Mishkan dans le Midbar, dans le, dans le désert, ils ont achevé la construction du Mishkan le 24 ou 25 qui se lève. Mais ils n'ont pas célébré tout de suite l'inauguration, ils ont patienté quelques mois, comme le Midrash apporte, il fallait attendre la naissance du... le mois où Yitraq est né. Yitraq, la des Corbanotes. il fallait attendre le mois où il est donc du coup on a reporté. L'inauguration, on a, on, a, on a laissé passer comme ça, toute la fin de. On est enfin qui se lève, Tevet, Shvat, Adav, et trois mois après, on a fait, trois mois plein après, on a fait l'inauguration du Mishkan. Et en fait, on est resté avec une petite dette par rapport à la date du 25 qui se lève. Du coup, quand il sort avec les Grecs, Hacham, il a prévu que, euh, que ça allait se finir, il a donné la, la main aux Juifs pour le, euh, pour le 25. D'accord Donc, du coup, on célèbre cette date. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on lit l'énicie, en fait, c'est la date où on aurait dû le rapporter à ce. C'est un midrash, ça qui rapporte. C'est pas rapporté dans le bordel droit. Bapurim, apurim, il faut dire Vayavo Amalek. La paracha de Vayavo Amalek, cette fois-ci, c'est plus Zahor, Tachar Sarah Amalek. C'est pas ce qui se souvient de ce qu'il a, qu a fait à Amalek en... quand il sort du livre, mais c'est plutôt, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui t'a fait quand il sorti du livre C'est à la fin de Meshalach, où la Torah nous raconte qu'on euh, était à Rifidim, en train de s'approcher du Midbar, tous le... les peuples du le monde avaient peur du Homme Israël. Et il y a eu un Khatsouf effronté qui est venu, qui a refroidi la baignoire bien bouillante, comme le Khazal le dit. La Ambati Rotach. Tout le monde tremblait d'Israël, ils avaient peur. J'ai moins de gazon, je ne peux pas l'acheter. comme Balol Vedog, comme on dit dans la Shiratayam. Et c'est qui qui ose malgré tout se jeter à l'eau, quitte à se brûler, c'est quelqu'un qui va tout perdre C'est un mec. Akharitoa De Ensuite, Berashé Chodashim à Roche Chodesh, eh bien. Il faut lire la paracha de Ouvrachechot Shechem, Tekhiwol al C'est aussi dans. sa l'introduction, en fait, dans Paracha de Pinchas, où on commence, à évoquer, on commence par Oshrodesh. On commence avec le korban Tamid, après on continue avec Oshrodesh. Shabbat, après Oshrodesh. Bemaamadot. Alors, le Mamadot, ma vous vous c'est quoi qu'on a fait dans, dans Maserchatanit Les Mamadot, ma c'était les délégués du Homme Israël qui partaient faire des filotes toute la journée, pendant la semaine, pour, euh, en rapport avec le Corban qui était offert au Betamigdash. Ça, c donc, ils se réunissaient, ils priaient et ils jeûnaient même aussi. À part le, le, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils devaient jeûner aussi. Et puis, il fallait aussi lire, sortir un séparatoire et lire. Qu'est-ce qu'ils lisaient tous les jours Vous vous rappelez, on avait appris tout ça dans, dans, dans ma séreté On avait vu que Bema Seberchit, ils lisent les ma la création du monde. Puisque vous êtes là en train de prier pour le Corban qui soit agréé, le monde tient grâce au korbanot eh bien, on va lire euh, la paracha des Kumbhane, de, de la Création du Monde en l'occurrence. les jours des jeûnes publics, Brachot ou klalot, les bénédictions et malédictions. Pas comme ce que nous, on a l'usage de faire, on est dans la paracha de Bechotay. Nous, on a l'usage à, dans les jours de jeûne on lit Baïchal Moshe, et, et là-bas, on mentionne les 13 Bidot de Rachamim et de Et Eh bien, eux, ils avaient l'usage, pendant les jours de jeûne de lire les brachot et klalot, les bénédictions et les malédictions, en l'occurrence la, la parachat de Bechukotai. Et alors la Mishnah donne une petite précision en disant En mafsikin beklalot, sache que, à partir du moment où on commence à lire les malédictions, et eh bien il ne faut pas s'arrêter, c'est pour ça que vous allez voir, bientôt on arrive à Bechukotai par exemple, idem aussi à Kitavo, on a une, une montée très très longue, tout d'un coup, parce qu'il ne faut pas s'arrêter pendant les brachot. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées, deux raisons, Adore, je suis la phrase. Elle ne m'a On ne s'interrompt pas pendant les clalots, c'est-à-dire qu'une seule personne lit tout d'un trait. Et là, a kore et kolan, mais un seul lit toutes les clalots en même temps. D'accord Alors on a dit pour quelle raison Il y a deux raisons. Tout d'abord, ça a porté dans le temps, ça se voit aussi au nom de la Gemara, au nom de Yuran, précision, qu'il euh, y a soit une personne qui nous dit Moussa Hachem Altimas qu'il euh, ne faut pas montrer que quand je te fais un reproche, que tu me disais c'est bon, t'ai entendu. On monte à la Torah, on fait la bracha sur les clalotes, et d'un coup on s'arrête parce que c'est trop entendu, on ne peut plus supporter. Non, Moussara Shem Altimas, il faut continuer à lire jusqu'au bout. Première interprétation, deuxième interprétation, parce qu'il ne faut pas faire de bracha sur la séquence d'éclalote. cest d'ailleurs pour ça qu'on commence la, toujours la lecture d'éclalote, avec quelques psoutines de voir auparavant, et même après. Ou une conclusion après. En et la echad kore et kulan, donc on pas, on ne s'interrompera pas pendant l'éclalote, mais une seule personne les lira toutes d'un coup. Maintenant, autre occasion où on sort le Sefer Torah, c'est le lundi et le jeudi, le Shabbat et le Shabbat Amincha. Aussi, il faut encore une fois sortir le Sefer Torah. Et là-bas, on lit selon la Sidra, selon l'ordre de la semaine. Mais sache que ce que tu lis, ça ne compte pas pour le décompte des parashiotes. C'est-à-dire, d'ailleurs, on va sortir un Sefer Torah. Pour lire, bientôt il va y avoir parachat et mort. On va sortir le Sefer Torah, on va lire souvent la, la première montée, on va séparer en vie Israël, on la sépare en trois. On va la lire le lundi, on a lu déjà le chapitre précédent depuis Miltra. On va la lire le lundi, on va la lire le jeudi. Reviens à le Shabbat, et bien tu recommences toute la parachat depuis le début, parce que ce que tu lis pendant la semaine, ça ne compte pas pour, le, euh, pour, le, pour la mitzvah de lire le Sefer Torah de manière suivie durant toute la nuit. Ok Et tout ça, pourquoi je te demande de faire de lire à toutes ces occasions des parachutes particulières, parce que chez Neymar, comme nous dit le verset, va y devenir Moshet, Moane Hashem, El Bené Israël, et Hashem, et Moshet dit au Béni Israël, les fêtes d'Hashem. Et de là, on déduit que Mitzvatan Ch'iokorin, Kohlechad Vechad Bizmano, qu'il y a une mitzvah de lire à chaque occasion, une parasha relative avec le jour euh, que tu célèbres. Il faut le lire, c'est entre parenthèses aussi rapporté, je ne sais plus, où je l'ai lu, je crois, dans le petit Fête Israël qui a apporté aussi le passou de « Unchalema parim Sefate, que qu'à notre époque où il n'y a plus de corban, on ne peut plus offrir le corban, malgré tout, c'est important de lire des parachutes relatives au corban, parce que « Unchalema Parim se afin que l'on paye des taureaux par nos lèvres, c'est-à-dire, grâce à notre étude de la Torah, et plus particulièrement des euh, lois relatives, ou du, de la paracha relative au corban, qui était offert en ce jour, Hachem agrée cela comme si on apportait directement les parimes les taureaux qu'il fallait offrir, ou les, ou les différents boudons et tout ça. D'accord C'est tout pour vous, c'est une journée pleine de tout,